Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre douzième maison, ça va être une journée très convenable pour vous reposer et vous ressourcer. Si vous étiez au boulot, il faudrait peut-être limiter vos interactions avec les gens et surtout avec les provocateurs. Ça serait sage de votre part. Des disputes inutiles pourraient s'imposer à cause de votre tendance ou même la tendance des autres à être impulsives dans leurs réactions. Si vous évitiez cette impulsivité et par conséquent les confrontations, cette journée pourrait passer paisiblement. Mardi et mercredi, la lune sera dans votre signe et en plus, Mercure, votre gouverneur, fait un sextile avec Neptune. Un très bel aspect pour la stimulation de la créativité et si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est une période très propice pour commencer un œuvre d'art, surtout au niveau de la littérature. Votre spiritualité profitera aussi de ce bel aspect et elle serait un stimulant de compassion et d'affection dans vos relations. Une belle vitalité vous habite et votre optimisme sera contagieux. Profitez de ces deux belles journées autant que possible. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, votre euh, deuxième maison. Jeudi, la belle ambiance continue. Alors profitez de cette journée euh, pour finir ce qui traîne de vos réunions ou négociations, car vous serez très convaincants. Par contre, vendredi, ça ralentit un peu et vous sentirez de la difficulté à contrôler vos émotions ou même à les exprimer comme vous le voudriez. Donc, des malentendus pourraient s'imposer et par conséquent des frictions ou même des conflits si vous laissiez les frictions escalader. Samedi et dimanche pour le Québec, et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre troisième maison, opposant votre gouverneur Mercure, qui est dans le Capricorne, qui est dans votre huitième maison. Vous pourriez avoir tendance à questionner tout, et peut-être trop exiger des explications, surtout samedi. Donc trop, trop exiger des explications ou les détails aussi. Vos pensées pourraient devenir polarisées, ce qui est un inconvénient de l'opposition de la Lune à Mercure. Et cela pourrait causer des arguments inutiles, alors essayez d'écouter plus et moins questionner ou mettre les choses en cause, c'est une fin de semaine, alors pourquoi ne pas en profiter pour vous reposer, vous divertir et vous ressourcer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Euh, je vous demande votre soutien de la chaîne, et mes commenter et surtout partager s'il vous plaît. Merci à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.